Qu'est-ce qu'on va manger demain C'est une question importante. C'est une question qu'on peut aborder sous plein d'angles différents en fait. Euh, elle interroge à la fois les sciences de l'aliment, la sociologie, les neurosciences, le marketing, les sciences du consommateur. Le message qu'on veut faire passer, c'est que en effet, euh, il va de toute façon y avoir des, des mutations dans le régime alimentaire, qu'il faut que les populations en aient conscience. L'origine c'est quand même d'être capable d'alimenter. Euh, tous les individus sur la planète et que pour ça on, on est obligé de faire des mutations notamment au niveau de l'agriculture avec des facteurs limitants incontournables dont les protéines c'est à dire que on doit faire des mutations sur les sources de protéines il faut que euh, l'agriculture et, et, et, et, et les filières alimentaires soient capables de le faire mais dans un sens qui correspond à quelque chose d'acceptable par les populations. Sauf qu'évidemment, par exemple, euh, il est clair que les individus dans l'avenir pourront pas consommer euh, 100 grammes de protéines d'origine animale par jour. L'exercice qu'on a fait pour, euh, pour préparer le, la BD numérique, c'était euh, bah, d'aller interroger tous les scientifiques qui pouvaient être concernés par cette question-là, de leur demander de faire un petit travail euh, collectif de synthèse à la fois des questions... Euh, qui se posent et puis des connaissances qu'on a aujourd'hui sur, sur ces thématiques-là. Euh, et puis bon, ensuite on a passé euh, ce, ce, ce travail, cette synthèse, au réalisateur qui s'est nourri de ça pour créer euh, le, le scénario de la BD. Alors le processus d'écriture, tout part déjà d'une documentation et puis une discussion sur aussi les, les grandes orientations, les grands messages qui devaient euh, soit être très directement abordés et aussi euh, des messages qui devaient infuser un petit peu tout au long de, euh, de la BD. C'est toujours mieux, quand, je trouve, moi, quand on écrit, d'apprendre des choses. Parce que ben, c'est plus naturel du coup que nos personnages eux-mêmes apprennent des choses et évoluent en fonction de cet apprentissage-là. Donc euh, ça rend euh, l'évolution relativement euh, naturelle, je trouve, dans, dans l'histoire. Et après, il y a tout ce qui relève de la psychologie des personnages eux-mêmes. Et, euh, et je pense que c'est là-dessus qu'on a finalement le plus travaillé, où il y a eu le plus de retours. Euh, à part les données scientifiques elles-mêmes, c'était aussi bah, « tiens, il faut que l'évolution des, des quatre personnages soit crédible, il faut qu'ils évoluent vraiment, comme on évolue vraiment au cours d'une vie. Euh, » Donc il faut que notre situation personnelle, euh, nos opinions sur certaines choses évoluent et en même temps, il euh, faut qu'on les reconnaisse tout le temps. C'est euh, une BD qui comportera 30 épisodes. Euh, un épisode sortira chaque jour pendant un mois. Donc c'est un grand défi pour Mahmoud de, de réussir à caser tout le contenu scientifique qu'on a produit dans 9 cases. Donc comme s'adresse aux consommateurs, on a voulu vraiment euh, que les personnes se projettent euh, par l'histoire. Donc en fait, on, va, on suit quatre euh, personnages qui ont 25 ans au début de l'histoire. Comme disait Aurélie, il y a 30 épisodes et en fait, chaque épisode, c'est une nouvelle année passée pour eux. Donc on va les suivre sur 30 ans de leur vie. C'est un peu une avance rapide où on va suivre comment euh, vont évoluer leurs comportements alimentaires, euh, leurs péripéties personnelles également et aussi comment la société va évoluer en fait, sur ces 30 ans euh, jusqu'en 2050. Quand je suis arrivé sur le projet Enca, une grande partie du scénario était faite. Ce qui manquait, c'était vraiment une, une mise en image. Donc à partir du scénario de Benjamin et avec Manon et Aurélie, on a, euh, on a essayé de mettre en scène ces personnages, de mettre en scène leurs relations. Euh, vraiment, c'est-à-dire au-delà du dialogue. Il y a eu plusieurs choses à faire. Déjà, il fallait euh, euh, rendre des personnages bien typiques, c'est-à-dire, euh, et non pas caricaturaux. Il fallait qu'ils soient vraiment, euh, qu'ils aient une, un caractère, qu'ils aient une manière de s'habiller, une manière de vivre, une manière de bouger, euh, donc un cadre de vie aussi. Et c'est un peu tout ça qu'on a essayé de mettre en place dans le, dans le storyboard. Avec, euh, avec Mahmoud, on lui a confié la charge de mettre vraiment ça en, en art et en graphisme. C'est-à-dire qu'à partir du storyboard, il va, mettre, euh, il, va, il va fabriquer les personnages, leur donner une vraie, une vraie chair, un vrai un vrai caractère, des couleurs. Et euh, il va, tout ce qu'on a schématisé dans le storyboard, il va le rendre euh, beau, euh, clair, euh, artistique, sympa, euh, vivant. Euh, mon travail, ça a d'abord été de, de reprendre en fait, les recherches pour... Euh, pour les, euh, les mettre en image, euh, réussir à trouver en fait, euh, des formes à chaque euh, personnage. L'enjeu surtout, c'est de, de réussir à mettre en image en fait, euh, un futur encore inexistant. Enfin, mettre en image les notions qu'ils qu abordent euh, dans la bande dessinée. Euh, la difficulté, ce sera peut-être au niveau des, euh, des, euh, des costumes, au niveau de, des différentes manières euh, futures de manger ou de représenter la nourriture. Donc on a choisi le réseau social Instagram parce que c'est un réseau social qui est beaucoup utilisé bah, par notre cible des jeunes adultes. Donc euh, l'idée c'était vraiment d'aller là où, les, euh, où cette population se trouve en fait, de ne pas créer un énième site web qui demande un effort parce qu'il faut aller le consulter. Donc là c'était vraiment, ils consultent déjà Instagram, donc ça va être dans leur fil d'actualité et du coup ils tombent sur la BD euh, « Manger vers le futur ». Donc ça sera constitué en 30 épisodes, c'est vraiment un feuilleton. Euh, donc on exploite le réseau social au maximum, dans le sens où euh, il faut poster des choses régulièrement, avec des formats assez courts. Ce qui est bien avec Instagram, c'est que l'interface permet de pouvoir euh, en fait, la remanier un peu comme on veut. Elle est très sobre, ce qui fait qu'elle met vraiment en avant en fait, les images qu'on met. Et en fait, pour la bande dessinée, c'est... Euh, c'est très bien. Le plus par rapport à la BD papier, papiers, c'est qu'on peut aussi y ajouter des images animées. On peut, euh, en fait, il y a le numérique en fait, qui fait qu'on peut, on peut, on peut faire un gros plus. Quoi. Notre but, c'est d'éveiller les consciences. On ne veut pas forcément aller jusqu'au changement de comportement alimentaire, mais en tout cas, qui se posent des questions sur leur alimentation. Et c'est ça qu'on va essayer un peu d'explorer de, et de sensibiliser le consommateur à ces, à ces grands événements.